C'est pour qui Tu es sur Commander TV et ici ça parle GK. Eh oui, eh oui. Ce chapitre oublié des Space Marines. Rest in peace. Premier codex de la V8. Premier codex de la V8. Ou alors c'est Space Marines qui était sorti avant. Non, c'était. C'était les GK était et, et ensuite, on avait eu... Je sais plus si c'était GK Space Marine ou Space Marine GK, mais en tout cas, c'était un des tout premiers des tout, codex tout, tout, tout premier de la V8. Ouais. Et le problème, c'est que depuis, il n'a pas évolué. Bah non. non, et non euh, il n'a il il fait que subir les facs et les chapters approved. Ouais. Et il a fait que subir. Il, quand il est arrivé c'était vraiment un top codex, il est resté peut-être six mois top codex. Et après, euh... après c'était fini. À partir du moment où on ne pouvait plus fepter un, à partir du moment où il fallait 50% de ton, ton armée en réserve et enfin, sur table, on a perdu les GK. Ah ouais, non, on les, a, on les a perdu, loin, loin, loin, loin, loin. loin, loin. Et Games Workshop n'a jamais rien fait pour cette faction, outre le fait que de baisser les coups en points. Mmh. Néanmoins, ça n'a jamais permis aux GK de se relever et d'être euh, euh, bah, compétitif. Même pas sur le mais devant bah, de la ouais, scène, mais, mais ne serait-ce que d'être euh, sur, ouais, ouais, sur la scène. d'être sur la scène. Vraiment, c'est compliqué. Euh, voilà, pour l'instant, ils tiennent les rideaux et les éclairages. Quoi. Néanmoins, avec le Chapter Approve 2019, on remet une couche de baisse en points mmh. euh, qui, est qui est intéressante. Intéressante. Euh, première chose qu'on va noter, c'est la baisse en coût en points de la Strike Squad. Alors la ouais. Strike Squad, c'est la troupe de base mmh. du Codex. Mmh. Il faut savoir qu'elle euh, coûtait... 17 points, qu'à ça il fallait lui rajouter son Storm Bolter, mmh. elle revenait donc à 19 points, points. Euh, ça faisait cher, ça faisait trop cher, et, euh, et du coup ça rendait déjà la troupe de base du Codex mal positionné par rapport à ce qu'on a vu avec l'arrivée des Space Marines et de, toutes, mm. euh, on va dire, de tous les à Astartes. Donc là, la, la, la, la Strike Squad la passe strike... à 16, le, le bonhomme Alors, de base. La strike, en fait. la strike Squad, elle passe à 16, euh, mais on va vouloir lui payer sans Falcon. Et donc là, c'est juste le... Encore une fois, c'est... Pourquoi faire ça Je pense que c'est une erreur. Ils font passer la Nemesis Falcon, donc euh, les, les glaives, en fait. Mmh. Les, ils la font passer à un point alors qu'elle était à zéro avant. Ouais. Euh, du coup, en fait, au lieu d'avoir un, un, un, une Strike Squad intéressante à 16, elle est à 17. Euh, c'est toujours mieux que 19. Oui, euh, néanmoins, euh, est-ce que ça la rend pour autant euh, intéressante bah, Je non. sais pas. Économise 10 points, quoi. Ça ne te permet pas de te payer un marteau ça, fin... Même pas un tournevis, tu te Même payes. pas un tournevis, que dalle quoi <rire> Non, c ça ne va, ça va pas te déclencher grand-chose d'autre. Euh, par ailleurs, ouais tu vas peut-être mettre euh, un petit, petit équipement de tir supplémentaire ou quelque chose comme ça, mais on est encore, même pas. Néanmoins, elle a baissé, et donc ça, c'est quand même notable parce que, parce que de toute façon, elle n'était pas jouable. Donc ouais. là, euh, elle est, euh, est peut-être le... un petit peu plus. Ouais, je sais ça pas, ça, ça baisse verra. le bataillon de base euh, ouais. GK, ça permet d'avoir des gars qui qui dynamine de rien, ouais, qui qui, qui se un petit qui peu, qui euh, aussi, ouais. qui dans une euh, dans, un, dans un décor ils encaissent un peu quand même, donc c'est euh... vraiment de ça dont manque le GK. C'était une une revalorisation notamment de leur capacité de base. Euh, par exemple, le simple fait qu'on leur dise que leur smite ne, fa... ne, ne, leur smite ne, ne fasse qu'une qu un morta... mortale, mm. euh, ça met du plomb dans l'aile, alors que si on était de suite passé à une armée qui mettait des 3 mortales, mm. bah là, de, du coup, c'est intéressant de spammer les petites strikes de 5 mm. euh, pour balancer de la, mortale, de la mortale, un peu comme euh, le fait ouais, le ouais. Thousand Sands. Ouais. Euh, là, c'est pas le cas, hormis contre le démon, euh, mais bon, euh, voilà, c'est très ciblé comme adversaire. Mmh. Euh, moi, le fait euh, super intéressant que je vois, c'est la Grandmaster euh, Nemesis, ouais, ça, donc le vrai. Grand Maître en armure Nemesis qui pour le coup descend à 150 points et qui en plus voit le coup de ses points de Red Knight descendre aussi, mmh. euh, ce qui fait que la Grandmaster Nemesis avec ses points, euh, le silenceur euh, lourd ouais. et l'incinérateur lourd, elle est à 214 points et le téléporteur aussi. Le téléporteur. Il, est, il est à 214 points. Euh, ça rend la figurine intéressante, ouais. mine de rien. Euh... Euh, et intégrable dans une Imperium Soup. Ce qui est notable aussi, c'est la baisse en point des terminator Squad. Ouais. Euh, et surtout, la baisse en point aussi des armes lourdes qui leur sont attitrées. Parce que, euh, pour une raison qui, en... qui nous était encore obscure, les petits les, les canons et les, euh, les psy-lancers étaient plus chers. Ouais. Euh, là, ils ont rééquilibré en point, donc ça, c'est cool ouais. euh, pour les Terminators. Maintenant, à voir s'ils si, euh, sont viables en GK avec leur coût en point euh... Um sachant quand même qu'ils ont la discipline du bolter, euh, au bolter d'assaut euh, euh, ils, mmh. ils vont ils vont ils vont rafaler leurs quatre tirs euh, constamment, ça. Euh, ils vont en plus avoir leurs smites, ils vont avoir leurs armes qui sont intéressantes, mmh. euh, les, le psy aussi euh, leur est favorable puisqu'ils vont pouvoir éventuellement blesser à plus un, euh, voilà c'est bien, ils vont pouvoir éventuellement tirer euh, sans ligne de vue et en ignorant les couverts, ça peut être intéressant mmh. aussi. Bah, surtout euh, s'ils balancent beaucoup de daka pour aller chercher les petites unités cachées, ouais. euh, ouais, c'est vraiment intéressant. Et, euh, ils peuvent bénéficier de la, de la, de la gate infinie. Euh, avec Keldor Drogo, ils rerollent. Moi, je pense que la Terminator Squad GK, c'est peut-être une, une, peut une unité qui a de l'avenir dans ce codex. Euh, à voir comment on la synergise. D'autant qu'elle est troupe, elle, ouais. pour le coup. Ouais. Et ça, c'est un des avantages. C'est qu'elle bah, est OP. Ouais. Ouais, ouais, et qu'elle reste quand même bah, un peu tanky hein, quand elle est dans ouais. Une, une, ouais, une, une ouais, ruine, un genre de choses-là. C'est vrai que ça peut devenir une unité intéressante. Après, si on la compare à ses compères. À... Euh, Astrates, les autres, bah, il reste encore un peu cher. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce côté psy qui est intéressant, mais euh, ça ne fait pas tout. Mais vrai que, coûte combien dans les autres codex les Terminator euh, Ça dépend, mais on arrive tout doucement à, à son prix de base, alors que là, bah, on n'a rien payé comme équipement. Ouais, quoi. Là, il, est à 30, Sachant il, il a, a 32 points, on va lui payer le bolter qui a 34. Euh, il passe à 34, plus la Nemesis Fialcon, il passe à 35 points. Ouais, voilà. euh, il passe à 35 points, et puis il y en a, il y en a un à qui on va mettre euh, un psy lancer. Euh, donc ouais, effectivement, ça fait 35 points. Si on en met 5, on est sur une unité qui coûte plus de 150 points. Mm. Euh, maintenant, est-ce que c'est rentable pour une unité qui fait plus de 150 points à voir avoir ça de... tester un hein. ouais, bon. joueur GK, revenez vers nous, hein. dites-nous euh, ce que vous en pensez, parce que… Euh... Pourquoi pas euh, enfin. un, un, un grand maître, Quel d'ordre ego et, euh, et trois packs de Thermie euh, pour un premier bataillon Imperium, et après euh, venir le compléter, pourquoi pas, mmh. ça, peut ouais, être, euh, ça, ça peut être, être intéressant. Ça peut être un truc. De toute façon, je pense que ce pas des coups en points qui peuvent relancer ce codex, c'est euh, les, règles, les est règles, règles intrinsèques, est... Ouais, est... Ouais. il n'est pas, pas à la hauteur ouais. de ce que proposent les autres. Ouais à ce jour, ils peuvent euh, on peut faire des parties assez sympas, j'ai qu'un écran Ouais. Là, ça commence à causer. J'ai qu'un démon, le démon, il peut quand même se faire dans le froc, hein, parce ouais, que euh, ça va vite. Hein. Ah, non, à base de 3 mortal wounds par 3 mortal wounds, <rire> ouais. Euh, ouais. je veux dire, quand tu fais split tes strike squad et que tu balances 20 à 30 mortal wounds par tour, le démon, ça peut lui, faire, ouais. euh, lui refaire le cul. <rire> mais euh, à part ça, voilà. Euh, si, il y a aussi, le... on n'a pas parlé, mais il y a l'Interceptor Squad, moi, que j'adorais. Ouais. Euh, C'est la squad qui TP. Ouais, qui euh, est... Malheureusement, elle manque, à mon sens, d'une règle... Crucial qui est le fly, qu'elle n'a pas, qui aurait pu faire une vraie différence sur ce codex. Euh, en fait, elle, a, elle, considère, euh, elle est considérée, au titre des règles, comme ayant, Enfin, c'est vraiment un Kuntas un, fly. Un, un peu comme les Arlequins. Un peu comme les Arlequins, on passe à en... travers, ouais. mais on n'a pas le fly, ça veut dire qu'on ne mm -hmm. peut pas les closer, les, les avions, etc. Et ça, ça aurait été intéressant ouais. pour ce codex, de, de vraiment d'avoir accès à ce, à ce keyword. Ouais, euh, je comprends pas qu'il l'ait. pas... On ne l'a pas, euh, c'est comme ça, c'est la vie, euh, ce n'est pas toujours juste et agréable. Non, c'est vrai, c'est vrai. <rire> les GK le savent bien parce qu'ils ont été mis de côté pendant plusieurs milliers d'années pour revenir, et puis euh, au final, euh, ce n'est pas eux la solution. Donc euh, ils sont habitués à être vénères et à être mis ouais. de côté, donc euh, non, voilà. Donc l'Interceptor Squad, elle passe de 17 à 20. Mm. Enfin, 17 plus 2 du Bolter, plus le Nemesis Falcon, elle passe à 20 points. Ouais. Euh, 200 points les 10. c'est pas déconnant. En, en soi, après, euh... il y a aussi euh, les Purgation Squad, les Purifier Enfin, toutes les, toutes les escouades ont, ont baissé en en points. Mais est-ce que ça, ça, ça permet ou pas de débloquer les situations Non, parce que les Purgation Squad sont intéressantes avec leur, leur psy qu'ils ont à euh, euh, faire des, des mortels à ADC, ouais. je crois, ouais, euh, ouais. qui est intéressante. Mais bon, c'est encore trop aléatoire. Non, moi, je pense qu'à ce, à ce stade, il n'y a vraiment que le Terminator parce qu'il va bénéficier de la discipline du Bolter, mmh. qui vraiment sort du lot, euh, à mon sens. Et, euh, et aussi la Grandmaster Nemesis, parce qu'elle parce que mmh. est puissante. C'est une figurine qui est puissante en jeu. Mais après, pour le reste, euh, j'ai bien peur que le codex a... ait besoin d'un sérieux rafraîchissement. Ouais, une, une refonte. Une refonte complète euh, ouais, du codex. Je ne sais même pas si, pour le coup, Psychic Awakening est tu vois. Est... <rire> On ne Je... sait même pas si... Euh, ouais. Ils sont prévus sur Psychic Awakening ouais, ils sont prévus, mais alors... Euh... À la toute fin Je crois, le... bah oui. Parce ah, que pour la V9 ouais. c'est quand ils diront eh, « En fait, on va fermer cette faille de merde parce qu'on est les GK. Ouais. » À toi, joueur GK, on se retrouvera en V9 d'ici quelques mois. <rire> en attendant, eh bah, joue d'iron hands. <rire> Allez, ciao les seigneurs de guerre. Ciao.